tous, dans cette séquence, je vais faire un rappel sur la notion de finally dans le traitement des exceptions en Java. Alors, je l'ai très brièvement mentionné dans la séquence sur les exceptions, euh, il y a cette notion de finally. En fait, ce qui se passe, c'est que dans un bloc que vous protégez contre les exceptions, eh bien, vous pouvez avoir la levée de l'exception ou pas la levée de l'exception. Et en fait, si vous avez une levée d'exception et, euh, et que l'exception correspondante est bien évidemment est rattrapée, vous allez avoir l'exécution de la séquence de code correspondante. Mais si vous n'avez pas euh, de levée d'exception, eh bien aucune de ces séquences ne sera traitée. Voilà. Alors le problème, c'est qu'il y a des fois où à la fin de bloc d'instruction, on a des instructions qu'on voudrait également exécuter à la fin des traitements d'exception au cas où il y a des exceptions. Donc ça veut dire que vous allez me dire bah, ce n'est pas grave, on va recopier quatre fois ou dix fois si le bloc est protégé de plusieurs exceptions. Alors c'est vraiment pas très beau et l'idée est de dire bah non en fait on pourrait sortir ces instructions qui doivent toujours être exécutées à la fin de l'exécution du bloc et le mettre dans une zone particulière du handler d'exception qu'on appelle le finally. Et ça veut dire qu'en en fait, soit il n'y a pas d'exception, on exécute les instructions du bloc qui est protégé et puis les instructions du finally, soit il y a une exception, on exécute quelques unes des instructions du bloc jusqu'à ce que l'exception survienne, les instructions du traitement associé à l'exception et derrière, les instructions du finally. Voilà, c'est typiquement ça. Et ça veut dire que dans toutes les situations, on, est on a la garantie quand on est dans la bonne situation, bien évidemment, que euh, eh bien, ces instructions seront exécutées quoi qu'il arrive. L'idée, euh, c'est de ne pas avoir à prédire, mon Dieu, euh, est-ce que l'exception peut se dérouler ou pas Et en fait, euh, c'est un mécanisme à ne pas oublier parce qu'on va s'en servir énormément quand on va aborder plus tard dans le cours la notion de verrou. Parce qu'effectivement, euh, ça devient compliqué de prédire quand un verrou, il faut le fermer ou pas le fermer et en particulier quand on a des situations avec des exceptions qui nous déroutent de l'exécution standard du programme. Illustrons donc cela à travers un petit exemple type de manipulation de fichiers. Alors en fait je ne déclare pas les exceptions qui sont ici parce que ce sont des exceptions que j'ai trouvées là haut et qui sont des exceptions liées à la manipulation des fichiers. D'accord Et en fait vous, comme leur nom l'indique j'ai ici une exception au cas où je ne trouve pas le fichier et j'ai ici une exception euh, qui est une exception d'entrée-sortie. Donc ici euh, j'ai un fichier, j'ai un buffer qui contient le contenu euh, de mon fichier et en fait ce que je commence à faire c'est créer le fichier, c'est une association si vous voulez euh, entre le fichier physique sur le disque et le fichier logiquement vu par mon programme. Ici euh, ce que je fais c'est que euh, je crée un, un lecteur pour pouvoir lire dans euh, mon buffer donc ce truc là peut lever l'exception find note found par exemple, peut-être celui-là, enfin l'un des deux peut lever l'exception find not found. Et puis ici j'ai une boucle de lecture euh, dont je sors quand j'ai plus rien, mais imaginons que j'ai une erreur dans sa sortie à un moment donné, et eh bien ça va lever cette exception-là. Alors ce qui se passe, c'est qu'un fichier, une fois qu'on l'a ouvert, ça se ferme. Donc, j'ai ici intérêt à associer à mon bloc, mon groupe try-catch ici, j'ai intérêt à associer un finally qui fait que, que je sois sorti correctement, ou que je sois, sur cette exception, ou que je sois sorti sur cette exception, et eh bien en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais, si par hasard le fichier était ouvert, toujours exécuter un close. Et vous voyez que d'ailleurs, c'est rigolo, j'ai un try-catch dans, try dans un catch de try. Et ce n'est pas gênant, c'est-à-dire que si par hasard le close lui-même pose un problème eh bien j'en serai notifié et là je ne peux vraiment plus grand faire grand-chose. Il y a sans doute un gros problème avec mon système de fichiers. Donc alors j'ai ici mis une petite trace qui va vous montrer que dans les exécutions eh bien que j'exécute une exception là ou que je n'exécute pas une exception là eh bien on passe dans le bloc finally. C'est simplement pour vous montrer que ça marche bien. Alors, regardons l'exécution. Donc, vous voyez ici, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai un fichier qui s'appelle mon fichier.txt. Donc, j'essaie de le, le lister, mais il n'existe pas. Donc, quand je vais ouvrir, quand je vais exécuter mon programme, je vais tenter de faire l'ouverture. À un moment donné, ça va planter. Et qu'est-ce qui se passe ici Donc, euh, il m'exécute le code lié au traitement de l'exception. Et puis, il rentre dans le finally pour faire le close, qui n'est d'ailleurs pas besoin de faire puisque je vais rentrer le buffer et vite c'est-à-dire que je n'ai rien lu j'ai pas besoin de faire de close. Et puis ensuite bon, je vais créer ce fichier, mon fichier.txt, et donc là il contient trois lignes et du coup ce qui va se passer c'est que lorsque je vais exécuter mon programme il va lire bien toutes les lignes et puis il va quand même rentrer dans le finally pour effectuer le close puisque le close n'est pas dans le, le bloc qui a été protégé je l'ai mis dans le finally pour que le close de fichier soit exécuté tout le temps dès que cela est possible. Donc voilà, c'est extrêmement simple, c'est un complément indissociable des exceptions, c'est vraiment un mécanisme extrêmement agréable que vous avez dans Java. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.